Bonsoir, bonsoir. C'est difficile à, à vous parler ce soir. Beaucoup d'émotions ressurgissent, beaucoup de difficultés ressurgissent. Euh, il faut savoir que je suis sur la défense sociale depuis 2015. Donc, ça veut dire que depuis 2015, euh, je ne suis plus dans l'obligation euh, d'être sur le chemin du travail. Or, en ce moment, je reçois plein d'indications euh, me demandant de me remettre au travail. Euh, malgré moi, je suis quelqu'un de très désorganisé et donc je vis un peu au feeling. Euh, et c'est très dur pour moi de vivre au feeling. Euh, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin d'être organisé. Et malgré tous les efforts que je peux fournir pour essayer d'être organisé, j'y parviens pas. Euh, j'y parviens pas et ça me crée des blocages et des difficultés. Euh, je bois une petite gorgée de café Et donc, ça m'empêche un peu dans, dans mes actions par rapport à ce que j'ai envie de faire sur mes réseaux. J'ai toujours plein d'idées en tête, j'ai toujours euh, une pensée en arborescence qui, qui fait que j'ai envie de faire euh, un tas de choses et d'autres. Et pourtant, je me bloque. Je me bloque parce que, euh, que j'y crois pas parce que euh, je ne me sens pas capable, parce que j'ai un manque de confiance en moi, parce que euh, je ne me trouve pas la force nécessaire, parce que... Euh... Enfin, bref, je me sens pas capable, en fait. Je ne me sens pas capable et pourtant, je connais mes qualités, je connais, je, je connais toutes mes compétences que je peux mettre dans les réseaux sociaux. Et, et malgré tout, je n'y parviens pas. Je vais avoir des périodes où je vais être full time sur les réseaux et euh, être en pleine créativité, être en, pleine, en, en plein don de soi et tout, etc. Et il y a des moments où je vais vraiment devoir tout lâcher. Euh, tout lâcher parce que euh, pas assez de reconnaissance euh, pas j'ai l'impression que quelque part c'est pas valorisé alors que j'apporte de la valeur aux choses que je fais euh, je fais pas les choses pour rien j'essaie de les faire bien, correctement voire même à la perfection et euh, pourtant j'ai le sentiment que ça passe pas je vois énormément de lumière à travers ce qui se passe, mais euh, je ne reçois pas un retour. Et donc, ça me frustre, ça me frustre, ça me bloque, ça, ça m'empêche d'avancer. Et donc, je vais avoir des périodes comme ça où pendant tout un temps, euh, je ne vais rien faire, euh, malgré moi. Je bois une gorgée de café. Et pourtant, là, je me dis, au lieu de garder ça pour moi, pourquoi ne pas expliquer ça aux personnes qui me suivent D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie énormément. Euh, voilà, j'essaye de, de, de monter un business autour des âmes survolées euh, qui me permettrait d'avoir justement. Euh, un accès à un chemin de travail qui me convient euh, parce que euh, travailler pour un patron pour moi c'est plus possible dans le simple fait que maintenant dans toutes les sociétés que j'ai connues auparavant c'était euh, t'es un employé, tais-toi et tout ira bien euh, donc c'est un truc euh, que je ne supporte pas je suis capable de partir à la moindre occasion et à changer euh, de direction le plus vite possible. Donc euh, voilà. Puis j'ai entamé des cours aussi pour devenir entrepreneur que j'ai réussi. Et je me dis que ce diplôme, quelque part, il n'est pas là pour rien non plus. Euh, si je l'ai réussi, c'est pour quelque chose. Et s'il est là, c'est pour que je m'en serve. Donc, j'attends quand même un, une, une certaine limite pour pouvoir utiliser ce diplôme-là et m'inscrire en tant qu'entrepreneur officiel. Pour l'instant, tout ce que je fais, tout est gratuit. Et c'est avec mon cœur et c'est avec générosité, c'est avec bonté, c'est... J'y mets vraiment toute ma, toute ma volonté, tout mon cœur, tout mon être et, et, et rien que pour votre plaisir à vous parce que je sais que la vie est difficile en ce moment et, et que le gratuit, on en a besoin aussi pour vivre euh, et donc je fais des contenus gratuits euh, euh, qui puissent aider la population à évoluer dans le sens où j'aimerais bien me mettre à contribution notamment dans la santé mentale et dans la spiritualité. Par exemple, euh, j'ai construit une formation euh, en magnétisme par le Reiki que vous pouvez suivre sur mon groupe Facebook « Les âmes survolées » dans les fichiers et en même temps en suivant les vidéos sur YouTube, euh, de, sur ma chaîne YouTube « Les âmes survolées ». Il euh, y a ça, j'ai écrit un e-book aussi, je suis dans les e-books en ce moment, c'est un truc de dingue. Euh, J'explore un peu toutes mes connaissances acquises, que je suis pour l'instant en train de me demander qu'est-ce que je pourrais transmettre comme message, qu'est-ce que je pourrais transmettre comme enseignement par rapport à tout ce que j'ai appris. Et tout ça, tout ça c'est du gratuit, tout ça c'est donné quoi. Et, et je me dis, il y a bien un moment donné où, euh, où ma communauté sera, sera présente devant moi et, où, et qui me fera comprendre que oui, maintenant c'est le moment. Utilise ton diplôme et va te mettre en tant qu'entrepreneur officiel. Mais voilà, je suis dans les débuts et les débuts sont toujours difficiles. J'ai démarré de zéro, euh, j'ai démarré de zéro. J'ai mélangé euh, tout ce qui est Instagram, Facebook, podcast, euh, YouTube. J'ai tout mélangé d'un coup et je ne m'en sortais pas. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut être, être absolument partout Et en écoutant Martin Tulipe, en écoutant mon mari aussi, euh, c'est de se concentrer sur un seul réseau à la fois. Euh, et donc j'ai décidé de me concentrer sur le réseau sur Youtube euh, parce que je pense que ça peut fonctionner de ce côté là euh, maintenant il y a un énorme défi qui se présente devant moi c'est obtenir 1000 abonnés euh, sur ma chaîne Youtube et pour l'instant je suis à 40 et je le dis encore je vous remercie énormément pour, euh, pour votre abonnement euh, mais pour être éligible et pour être monnayable au niveau de YouTube euh, il faut que j'ai 1000 abonnés euh, et j'aspire vraiment à avoir ces 1000 abonnés euh, parce que ce que j'ai à transmettre je trouve que ce que je transmets ce sont des choses de valeur qui ont énormément de cœur et qui ont énormément de, de bonté et d'humilité dans mes paroles euh, sans me vanter bien sûr euh, et donc, euh, je pense que quelque part, ça mérite ces 1000 abonnés. Mais pour combien de temps, je ne sais pas. Et je suis, je suis dans le stress permanent de me dire, mais qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos qu Qu'est-ce qu qui vous amène à vous, à vous abonner à ma chaîne Qu'est-ce qui vous intéresse dans ma chaîne Parce qu'en fin de compte, j'ai plein de playlists. J'ai des playlists de lecture, j'ai des playlists astuces et naturelles. Euh, j'ai vraiment organisé ça de manière à ce que vous puissiez vous y retrouver dans toutes les créations que je fais pour l'instant je suis en train de mélanger deux playlists il y a une nouvelle playlist qui va arriver euh, mais pour l'instant je suis en train de mélanger les deux et je me dis mais qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans ce que je raconte dans ce que je dis qui, je, sais pas, je sais pas et je suis perdue par rapport à ça et, et le fait qu'il n'y ait pas de retour, de, de retour assez conséquent, euh, je me dis, vas-y, lance-toi comme tu veux, lance-toi comme tu peux, euh, quitte à perdre des abonnés, vas-y, lance-toi. Lance-toi, enchaîne tes vidéos et, et, et crée ta chaîne. Euh, C'est tout ce qui me booste à faire cette vidéo ce soir. Euh, il est exactement 3h30 du matin. Euh, je suis au café parce que euh, le divin m'a réveillé, m'a fait sonner la petite sonnette d'alarme en me disant Mets-toi au travail, fais ce que tu as à faire. Tu procrastines, ma chérie. <rire> enfin, bref, et j'ai Mickaël à côté de moi qui me dit Je te tiens la main, je suis sur le chemin avec toi. Ça va aller. Et je me dis qu'en fin de compte, toutes ces nuits blanches ne me serviront quelque part. Euh, travailler la nuit, pour moi, c'est source d'inspiration, c'est source de courage, c'est source, source d'admiration, parce que je suis en admiration devant tout ce qui est céleste, étoile, planète et tout, etc. Donc j'ai un côté astrologique qui fait que la nuit me réveille beaucoup plus davantage que le jour. Et étant empathique, je sens très bien que le jour l'humanité est occupée à bosser d'arrache-pied, alors que la nuit euh, c'est beaucoup plus calme à ce niveau-là. Au niveau de mon empathie, mon empathie est beaucoup plus calme à ce niveau-là. Euh, et, euh, et ça me laisse croire que j'ai la place qu'il faut dans la nuit où euh, je fais mes petits mes petits travaux, quoi. Donc, voilà, c'est un petit partage comme ça pour partager mes émotions, partager mes difficultés qui, malgré tout, me poussent en avant parce que euh, c'est un projet qui est très ambitieux et que j'ambitionne et que j'affectionne beaucoup aussi. Euh, donc, voilà, j'espère que ça marchera. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'abonnés euh, je vous remercie encore de me suivre. Sincèrement, ça me touche énormément. Et en plus de ça, euh, c'est un gros challenge. Et j'espère que je réussirai vraiment ce challenge-là. Donc, si vous avez envie, partagez mes vidéos, parce que moi, je ne sais plus du tout où les partager. Euh, si, si, si, si vous voulez commenter mes vidéos, commentez-les. N'hésitez vraiment pas, ça me fera vraiment plaisir. Je vous lirai avec plaisir et je vous, je vous répondrai avec plaisir, euh, si, si, enfin voilà, quoi, euh, diffusez ma chaîne un maximum et franchement, que Dieu m'en soit témoin, je vous, serai, je, vous, je vous en serai grâce, mais vraiment à un point, vous, vous n'imaginez même pas, quoi. Ça fait, ça fait plus de, 6 mois, un an que, que je suis lancée dans ce projet-là vraiment à fond. Euh, avant, j'avais déjà des jeux de chaînes, mais je les fermais à chaque fois euh, parce que je trouvais que ça n'aboutissait à rien, que ce n'était pas, pas nécessaire, que ça ne valait pas la peine et tout, etc. Donc, je fermais mes chaînes à chaque fois. Et en fin de compte, ici, grâce à une amie, euh, je maintiens le cap. Je maintiens le cap sur l'ouverture de tous mes projets euh, et des nouveaux projets se créent, donc ça rajoute du travail au travail et ça me passionne énormément et j'ai vraiment envie de créer tout ce que j'ai envie, tout ce que j'ai comme idée. Euh, donc, voilà. Euh, je vous remercie pour votre soutien aussi. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui me soutiennent, donc merci vraiment de tout cœur de me soutenir euh, et il y a des personnes qui, qui sont là, qui, qui, qui sont là, qui me regardent, qui, qui m'écoutent parler. Et franchement, c'est, c'est, merci. Merci, sincèrement. Sincèrement, merci. Je vais m'arrêter ici. Ça fait 15 minutes que la vidéo tourne. J'espère que, que vous continuerez à partager ma chaîne, que, que vous partagerez ma chaîne et que vous parlerez de, des âmes survolées autour de vous. D'ailleurs, quand vous publiez quelque chose à propos des âmes survolées, vous pouvez mettre le hashtag âmes survolées. Euh, il y en a déjà pas mal. Donc, euh, voilà. Faites ça. Et, et toute la grâce immense que j'ai pour vous, je vous la donnerai avec plaisir. Euh, à côté de ça euh, je fais aussi des soins énergétiques donc si vous avez besoin de soins énergétiques de si vous avez des blocages si vous avez un manque d'énergie ou si vous avez euh, des tensions quelque part euh, vous pouvez toujours me contacter et franchement je ferai ce soin avec plaisir c'est des soins qui durent 20 minutes il n'y a pas de souci là dessus euh, vous n'êtes même pas obligé de me raconter vos histoires, euh, ça passe comme ça. Euh, je vois votre âme, je vois votre âme euh, par les anges, euh, les anges me disent ce que je dois faire et, et je le fais automatiquement et ça dure 20 minutes. Il euh, y a des guidances aussi que j'ai mis en place, euh, des guidances qui sont beaucoup plus poussées où là vous pouvez expliquer tout ce qui vous reste sur le cœur et tout ce que vous avez du mal à vous détacher. Et donc, par tout ce que j'ai appris et par le channeling avec les anges, euh, j'essaye de mettre des choses en place avec vous. Donc, il y a une espèce de suivi, de suivi dans les guidances dans les guidances que j'offre, ce qui n'est pas obligatoire du tout. Mais voilà, c'est deux offres que je fais dans la guidance euh, spirituelle et dans, la guide, et, et dans les soins énergétiques. Euh, je pense mêler les deux, euh, mais pour l'instant, j'en suis là. Donc, euh, c'est soit la guidance, soit le soin énergétique. Et c'est gratuit et je le fais vraiment de bon cœur. Je le fais vraiment avec plaisir. Et si vous, si vous en avez besoin, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Voilà, je vous laisse ici. Ciao, ciao